Chers traders et investisseurs, vendredi 20 septembre, bonjour. Alors on bute, on bute, on bute sous les résistances importantes qui sont toutes proches. En cette journée des quatre sorcières, les marchés restent toujours bien orientés, malgré une clôture mitigée. Aux états unis hier soir, est quasi inchangé en Asie, mais les marchés ne cassent pas ces fameuses résistances. Alors attention, attention parce que si les marchés n'arrivent pas à les franchir, ils risquent de se lasser et de refluer à la baisse, au moins momentanément, avant de de nouveau réattaquer ces résistances. Donc il faut rester très vigilant, très méfiant et surtout, ne toujours pas réengendrer de nouvelles positions en swing trading, c'est le conseil que nous vous donnons depuis plusieurs jours maintenant. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille. Nous pensons que cet après-midi pourrait être quand même beaucoup plus animé. De toute façon, nous vous souhaitons d'excellents trades, une bonne journée, bon week-end et elle a dit...